accueil euh, ici. Je le dis parce que c'était un beau choix quand ensemble on a euh, lancé euh, ce lycée euh, à l'époque avec la région Pays de la de dire qu'on voulait un lycée ouvert. C'est pas sans rapport avec la question euh, qui est la nôtre qui nous rassemble cette idée euh, d'une éducation partagée. Ça passe euh, par ce qu'on fait dans les projets mais ça passe aussi par la manière dont se donne de structures euh, qui permettent d'être cohérent avec euh, le fond de ce qu'on a envie de faire. Permettez-moi de commencer par euh, remercier les dessinateurs D'abord euh, évidemment pour la qualité euh, de leur production et puis euh, je le dis, euh, c'est un vrai plaisir de voir aussi euh, les évolutions de parcours. Ils euh, se reconnaîtront mais je reconnais derrière euh, ces dessins des jeunes qui ont pour certains grandi ici, euh, mené des expériences professionnelles ici et ils contribuent euh, de manière active à la vie citoyenne nantaise. Je crois que c'est ça aussi euh, la force euh, des grandes fédérations d'éducation populaire, des associations tout simplement, et dans leur diversité, qui sont mobilisés à Nantes, dans nos quartiers notamment, et puis à l'échelle nationale, évidemment. C'est un grand plaisir, je le disais, à Michel Bureau d'être à nouveau avec vous pour cette sixième édition de la Biennale, 12 ans, la première fois que nous avons échangé ici sur ces sujets qui nous rassemblent, qui nous tiennent à cœur. J'évoquais l'éducation partagée en démarrant parce que c'est bien cela qui nous a amenés ici à penser, à vouloir, à soutenir cette biennale de l'éducation depuis maintenant plusieurs années. Je voudrais saluer le fait qu'elle ait su s'ancrer dans le paysage, mais aussi se renouveler. C'est un impératif sur des éditions de ce type face à une jeunesse qui, elle aussi, bouge. La jeunesse de 2018 n'est pas celle de moins 12, 2006... Donc je voudrais euh, remercier et saluer les organisateurs qui ont eu cette envie d'être attentifs euh, aux mutations euh, de la jeunesse. L'éducation est un projet euh, partagé, je sais que a dirais en charge de l'éducation et de la politique de la ville. Nicolas Martin adjoint à la jeunesse, vous l'aurez compris, à Nantes l'éducation c'est une affaire collective. Mais ça pas simplement collective au sein de la municipalité, collective dans la ville, collective sur le territoire. Parce que nos enfants, les adolescents, les jeunes, grandissent dans leur famille, à l'école, dans un centre de loisirs à l'accord, dans une association, quand ils participent à un atelier des franca, etc., etc. Avec la capacité des adultes à partager un certain regard sur la coéducation, c'est absolument essentiel. Je crois que c'est une bataille qui reste à mener. Ici, nous sommes plutôt les uns et les autres, je reconnais en tout cas pour les locaux de l'État, je me permets cette expression, des convaincus, des passionnés, parfois des militants de l'éducation. Je veux vous dire que cette bataille, il faut continuer à la mener. Je vais prendre un exemple très concret, récent. Hier, j'étais au Congrès des maires à Paris, pour défendre l'idée que l'avenir du pays s'invente aussi dans les territoires. Et à l'entrée de ce congrès, on distribue les tracts, comme dans tous les congrès, puis reçois un tract sur un rapport qui est sorti et qui inciterait, peut-être demain, mais il n'y a pas eu de décision annoncée, le transfert du périscolaire à l'échelle des intercommunalités. Alors je rassure d'emblée, il n'y a pas de projet de ce type à Nantes, on ne va pas modifier. Les choses, Myriam Nell a suffisamment de choses à faire dans la période. Pourquoi j'évoque ça Parce que moi qui suis une passionnée d'éducation comme vous depuis de nombreuses années, j'ai pris le temps de lire ce tract. Et j'ai vu qu'on y parlait institution, j'ai vu qu'on y parlait moyens, j'ai vu qu'on y parlait pilotage, et à aucun moment donné, on ne parlait contenu. On se contentait de dire quel chef de file pour le périscolaire demain, quel échef de territoire, mais pas pourquoi faire, au service de quel projet éducatif au service de quel projet partagé. Il n'y a pas été réécrit le fait que le temps périscolaire et le temps libre sont des temps éducatifs à part entière. Alors je partage avec vous cette anecdote parce qu'ici nous sommes convaincus, ici nous avons la sensation que ça fait partie des acquis de ce territoire, je crois qu'on doit être très vigilant et continuer à mener ces démarches avec une grande attention. J'aime beaucoup le thème que vous avez choisi pour cette année parce que ça fait partie des transitions du monde. Oui, la transition euh, numérique, oui, l'éruption des euh, réseaux sociaux, oui, l'infobésité, comme on dit aujourd'hui, même si j'avoue avoir quelques mal avec ce terme qui, je trouve, euh, n'est pas très heureux en termes de ce qu'il dit, de représentation, mais je referme cette parenthèse. Le choix euh, de cette thématique euh, montre bien que les adolescents et donc euh, tous les professionnels qui sont amenés euh, à les accompagner sont exposés aux réseaux sociaux, et donc exposés à la capacité de recul, de distance critique, finalement, de libre arbitre, et de ce qui permet à chacune et chacun de se construire comme un citoyen libre. Et c'est bien l'essence même de nos fédérations, de nos associations, que d'accompagner les enfants, les adolescents et les jeunes dans cette liberté critique. Je regardais le contour de vos tables rondes, et je trouve très intéressant le fait que vous ayez à la fois mis en avant cette part critique, cette part d'alerte, mais aussi cette part de ressources, de ressources chez les jeunes eux mêmes de ressources chez les jeunes si on prend ne serait-ce que la démarche autour des idées des youtubeurs et leur capacité à mettre en avant un certain nombre d'initiatives, à être force de proposition, à être dans une logique d'être comme on le dirait aujourd'hui. Je crois que c'est un regard de confiance qui est porté sur la jeunesse. Sur toute la jeunesse. Celles et ceux qui me connaissent savent que j'ai une attention particulière à la jeunesse de nos quartiers, parce que oui, je crois qu'il faut continuer à changer de regard sur cette jeunesse. Dire qu'elle a évidemment des difficultés, comme tout adolescent, comme tout jeune qui s'attribue à rentrer dans la vie adulte, mais qu'elle a aussi des talents, qu'elle a aussi des perspectives. Donc merci d'avoir donné à voir de cela. Je voudrais, pour conclure, saluer là aussi. Deux dimensions particulières de notre action. La première, autour de la coopération internationale. C'était un défi dès le premier lancement de l'édition. Comment on avait un événement qui avait les deux pieds dans le territoire, parce que cet ancrage-là, il est important. Il fait que nous savons où nous habitons, au sens propre comme au sens figuré. Mais en même temps, cette volonté d'ouverture des frontières, Donc, je remercie celles et ceux qui sont ici présents. Et puis, je voudrais conclure par un remerciement... Sur un sujet qui m'est cher. Vous êtes un certain nombre ici à avoir contribué par votre action à la question de l'intégration des migrants et notamment des jeunes migrants. Un certain nombre ici connaissent les positions très volontaristes que j'ai prises avec mon équipe municipale en mettant à l'abri 700 personnes, 700 membres, demandeurs d'asile en dépit de l'état de droit, puisque, comme le savent un certain nombre d'entre vous, ce n'était pas à la ville de le faire. Je le dis parce que parfois, dans cette bataille, nous avons été bien seuls. Je le dis parce que cette bataille, elle est essentielle, ici et ailleurs. Et donc, je veux saluer, je ne pourrais pas évoquer toutes les actions, mais je veux dire à chaque animateur, personnellement, à chaque animateur de l'accord, qui parfois, dans son centre, puisque c'était une demande que j'avais personnellement formulée au directeur de l'accord, à accompagner quelques jeunes. Je veux dire aux animateurs des CMA qui ont pris cette initiative particulière avec un groupe de jeunes. Et à ceux qui, au Franca, ont travaillé sur ces sujets, très sincèrement je veux vous dire ma gratitude. Je pense que sur ces sujets, on doit être clair avec nos convictions, qu'il ne peut pas y avoir de décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors merci d'avoir fait la démonstration que dans ce territoire, on continue de penser que l'autre est d'abord une richesse, et avant d'être un objet. Merci à vous.